Bien le bonjour bon vous connaissez le deal hein, la caméra est à la main je tourne en extérieur ça va être un vlog à l'arrache en fait euh, bah, c'est juste que là il fait très très beau aujourd'hui du coup euh, je me suis dit qu'après le boulot j'allais me faire une petite marche sur la piste de ski de fond tranquille pour profiter prendre un peu d'air frais et profiter du soleil voilà alors je risque d'être un peu essoufflé parce que je sais pas si ça se voit à la caméra mais ça grimpe bref en fait, je voulais juste vous partager un truc assez bizarre qui s'est passé vendredi. Alors, ceux qui me suivent sur Twitter le savent. Hein. Euh, puis même si vous suivez un petit peu l'actualité spatiale, vous, vous en avez sûrement entendu parler. Ça a fait un petit peu de bruit. Mais en fait, euh, bah pour remettre un peu de contexte, euh, vendredi, il y a actuellement un, un de mes abonnés qui est sur trompe -Seux. Et vendredi, il faisait beau. Le forecast auroral était pas mal. Donc, euh, je lui avais proposé qu'on aille se faire... un une petite sortie aurore, voilà. Donc euh, on est allé sur une petite sortie aurore. Tout était normal, tout se passait bien. On a eu un show assez sympathique. Je vous mettrai peut-être une incruste d'une petite photo. Euh... Et puis au moment de partir, il m'a fait remarquer qu'il y avait un truc un peu bizarre dans le ciel et m'a demandé si c'était normal. Puis moi, on était dans la voiture. Hein, et tout ce que je voyais, c'était deux petits blobs. Donc c'était déjà un peu bizarre. Et en sortant de la voiture, j'ai vu euh, huit blobs, euh, euh, un peu verts pour les uns, euh, cyan pour les autres. C'est vraiment un truc très très bizarre. On était plusieurs sur le parking, tout le monde était assez étonné. Et euh, il y avait même un local qui disait qu'il n'avait jamais vu ça. Donc euh, bon, ah, c'était un petit peu euh, l'étonnement le plus complet. Et euh, Bon, J'ai pris des photos, la magie de Twitter aidant, on a rapidement su de quoi il s'agissait. En fait, il s'agissait d'une expérimentation. Donc il faut savoir que, c'est quoi, c'est 200-300 km au sud de Tromsø. il y a un centre spatial, le centre spatial d'Andoya, et ils tirent des, des petites fusées de là-bas, des fusées euh, à but scientifique. Et donc, sur ce, euh, sur, à ce centre spatial, ils ont tiré euh, deux fusées-sondes, euh, vendredi soir. Donc c'était la mission de la NASA, la mission Azure, alors, si mes souvenirs sont bons, c'est euh, euh, Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment, un truc du genre. Bon, je vous le marquerai hein, quelque part sur l'écran. Enfin bref, voilà, c'était la mission Azure. Et ça avait pour but euh, bah, d'étudier, de mieux comprendre ce qui se passe dans la haute atmosphère quand il y a des aurores. Donc ils ont tiré ces deux roquettes. Elles étaient bardées d'instruments pour faire tout un tas de mesures euh, pendant l'activité aurorale et elles ont lâché des produits, euh, alors si j'ai bien compris, c'est des traceurs, pour voir un peu comment, euh, comment ça se diffuse euh, dans la haute atmosphère, parce que c'est pas forcément un endroit qu'on connaît très très bien. Donc, euh, donc voilà, euh, je vais vous mettre en description euh, un lien, euh, euh, le blog, blog euh, rêve d'Espace a fait un excellent billet dessus, euh, très très réactif, et a fait un excellent billet. Donc si vous voulez plus d'infos sur la mission Azure, je vous recommande vraiment d'aller lire, euh, lire cette page de blog. C'était vraiment génial. Et puis euh, je vais aussi vous mettre euh, euh, Adrien Mauduit euh, qui est un photographe euh, basé à Senia a fait un timelapse assez fou de l'événement. Donc Je vais aussi vous mettre le lien en fiche et en description. Donc allez voir ce timelapse lapse. Euh, puis suivez Adrien Mauduit de manière générale. Hein. Pas qu'il ait besoin de ma pub mais euh, il fait un excellent taf donc ça vaut le coup de le suivre. Alors évidemment j'ai oublié de vérifier la carte mémoire avant de partir du coup bah elle était pleine, alors je viens de la vie d'Angers, mais je ne sais plus où j'en étais. Euh, bref, cette expérience était quand même particulièrement bizarre mais vraiment super sympa. Alors pour la blague, c'est qu'ils avaient prévenu personne, enfin ou, ou très peu de personnes a priori, de ce lancement. Et du coup euh, pour le. Enfin même les pleins de, de photographes d'Aurore n'étaient pas au courant. Euh, et évidemment le, le, le public n'était pas du tout au courant. Donc quand ils ont lancé les roquettes, et bah, le standard de la police s'est retrouvé euh, complètement inondé d'appels de personnes qui pensaient que c'était des signaux de détresse. Donc euh, voilà, je pense que la police n'a pas du tout apprécié la blague. Le point positif, c'est que très certainement la prochaine fois, ils communiqueront un petit peu plus là-dessus et ça me permettra de me préparer euh, pour prendre les photos parce que là, en gros, je me suis quand même rushé en dehors de la voiture sans vraiment préparer les, les réglages de l'appareil photo, rien. Et euh, mes photos ne sont pas, sont pas terribles. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'était de c'était de voir le truc. Euh, la, la skieuse qui vient de passer du coup je ne sais plus ce que je disais. Euh, oui, et un autre truc, évidemment, euh, les conspidios, euh, ça y est, c'est parti. Euh, la NASA fait des chemtrails euh, et ils se cachent même plus. Euh, Geoengineering, enfin euh, euh, bon, euh, truc de, de faire des trous dans la couche d'ozone zone pour. pour euh, euh, faire des cancers, enfin j'ai vu un tas de merde en deux jours, c'est incroyable ce qu'ils ont été capables de pondre comme idiotie. Mais bon, c'est comme ça, euh, malheureusement on ne peut pas y faire grand chose. Donc voilà, c'était juste, euh, juste un petit vlog à l'arrache, histoire de remonter ma trombine, euh, un autre skieur qui arrive en face. Euh, ouais, je suis sur la piste de ski de fond, du coup il faut composer avec les skieurs. On a le droit hein, de marcher, pas c'est pas le problème, mais... Euh... Euh, moi, je me balade, eux, ils font du sport, donc autant pas les emmerder. Euh, du coup, ouais, voilà, c'était pour moi juste prendre l'air, vous montrer un peu ma trombine, ce que j'ai pas fait depuis un petit moment, euh, et puis vous montrer un petit peu, le, voilà, euh, les magnifiques paysages qu'on a par ici. Comme vous voyez, il y a encore pas mal de neige. Hein. Euh, on est le 8 avril, et, euh, et il y a encore pas mal de neige. Cette année-là, on a, on a reçu beaucoup de neige. Hein. Bref euh, je vous laisse aller voir le timelapse d'Adrien, euh, lire, le, lire le blog de Rêve d'Espace. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit.